Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer euh, le maximum de deux nombres avec une fonction écrite en langage C donc euh, notre fonction on va l'appeler euh, max2 euh, et euh, donc c'est une fonction qui va, qui va recevoir en entrée deux nombres donc deux paramètres, un nombre et puis un autre nombre et qui va faire un calcul pour nous fournir le plus grand euh, des deux nombres donc en sortie on aura euh, un deuxième nombre alors avant d'aller plus loin, une première chose qu'on va faire, c'est se dire, on va se donner des exemples de bon fonctionnement de notre fonction. Euh, le fonctionnement attendu. Donc déjà on va pour cette vidéo là on va, on va considérer qu'on est sur du type entier, des nombres sans virgule. Donc par exemple, si on lui donne 6 et 8, bah, le plus grand, ça devra nous retourner 8. Et après, on peut faire un autre essai en lisant 5 et 2. Le plus grand, ça devra nous donner 2. Alors là c'est important dans le choix de, de, de ces arguments, de, de, des paramètres qu'on qu donne, des valeurs, c'est qu'on a une petite valeur, une grande valeur, donc là on va donner la deuxième valeur, et là on a une grande valeur, une petite valeur, donc, et, donc on va donner ici la, le premier, la première valeur. Donc c'est nos valeurs qui vont nous permettre de tester si on a bien réussi à atteindre notre objectif. Donc on va se mettre dans l'environnement de développement GDB Online, on se fait un petit peu de place. On dit qu'on veut faire du langage C. On fait un peu de ménage dans notre éditeur. On zoome un petit coup. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut On a dit qu'on veut faire une fonction donc, qui permet qu reçoit deux nombres entiers et qui nous donne comme résultat un nombre euh, entier. Donc, on va préciser le type de retour. Notre fonction, on a dit qu'elle s'appelait « max2 » et entre parenthèses, là je suis en train de définir ma fonction, donc dans cette définition de fonction il va falloir que je donne le type du premier euh, paramètre okay, on va l'appeler A et le, titre va, le type du deuxième paramètre le type du deuxième paramètre qu'on va appeler B, et après on va avoir notre bloc euh, d'instruction alors notre résultat il va être de type entier, donc on va donner une variable qu'on va appeler résultat il faudra qu'on retourne sa, sa valeur à la fin hein. donc là euh, et ici il va falloir qu'on fasse le calcul comment on fait pour obtenir notre résultat donc comme on veut le plus grand des deux nombres on va utiliser une structure alternative on va faire un test hein. donc si A il est plus grand que B et eh bien qu'est-ce qu'on fait on va dire que le résultat ce sera A et si ce n'est pas le cas on va dire que le résultat et eh bien ce sera B le résultat ce sera B donc si c'est plus grand, c'est A le résultat. Si c'est faux, donc B est plus grand que A, le résultat ce sera B. Et on retourne, donc on fournit le résultat à la fonction implante. Alors arrivé à ce stade, euh, arrivé à ce stade, on a comme on a comme on a. Je vais y arriver comme on n'a pas fait appel à notre fonction, on a juste fait « Hello World bah, », si on fait fonctionner notre programme, eh ben on a « Hello World » qui s'affiche et notre fonction « Max bah, », on l'a pas appelé, donc elle n'est pas utilisée. Donc là, on va appeler euh, notre fonction « Max ». On va écrire « Au début, je, je veux avoir le maximum euh, d'un premier nombre, de, de, de deux nombres, excusez-moi, donc « Max 2 ». Donc nous, on avait dit qu'on voulait le maximum de 6 et de 8. Donc je vais dire « Le maximum de 6 et de 8. Donc normalement ça ça devrait nous donner la bonne valeur. On va regarder. Donc il nous marque le texte début et il remplace ce %d par le nombre qui est ici. Ce nombre là on l'obtient en appelant notre fonction max2 à nous avec 6 et 8 et donc on obtient 8. Donc là on est en bonne voie. On va se faire une deuxième ligne. Euh, je, on va mettre le texte fin pour bien différencier et donc qu'est-ce qu'on veut, c'est entre 5 et 2 donc on va mettre ici 5,2 et on va regarder ce que donne l'exécution de notre programme donc voilà, ça arrive, Donc, au début on a bien 8 le maximum des deux, des deux de 6 et 8, et après on a bien 5 et donc, on a notre définition de, de, de fonction qui a permis d'obtenir ce résultat. Donc, d'une part, la définition de fonction et d'autre part, les appels à cette définition de fonction euh, qui nous permettent d'atteindre notre objectif. Donc, euh, bah, arrivé à ce stade, on est très content. Donc, euh, bah, sur ce, je vous dis merci pour, pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.